Alors bonjour à tous, on est parti faire la taille de la vigne. Je vais vous montrer un peu en gros comment ça marche. Vous voyez, là, l'an dernier, j'avais taillé à deux yeux. Et ça fait automatiquement deux bois. Ce qu'il faut faire... Là, c'est une taille en vigne de treille. Il faut laisser absolument les deux yeux. Comme ça, ça refera le même système que là. Là, c'est assez simple à faire... Là, faut bien nettoyer pour laisser les yeux. Vous voyez, elle commence à comment ça? Je pense que avec la chaleur, ça va redémarrer. Et là, pour pas gêner, c'est un peu dur. C'est ce bois. En fait, c'est il faut laisser un petit onglet de dessèchement. Et là, j'ai enlevé le bois qui était sec de l'année d'avant. Vous voyez, il y a les deux yeux faire ça à chaque c'est assez simple hein? bon moi j'ai l'habitude de le faire et je voulais vous montrer comment on taille et ce que vous pouvez faire après je vous montrerai avec les bois de taille la deux yeux ou, ou vous pouvez en laisser trois aussi voilà bon, c'est un peu plus compliqué il y en a un peu partout cela comme ils sont en dessous, c'est en fait des rejets. Il faut tout le temps prendre sur le bois de, de l'année d'avant. C'est ça, c'est des rejets qui feront rien du tout. Là, celui-là non plus. Là, on taille, on enlève l'œil supplémentaire. Je fais ça assez rapidement, c'est j'ai l'habitude. Bon, là, je prends celui-là hop vous voyez faut tout le temps laisser un, un, un onglet de dessèchement qu'on appelle ça bon là c'est le piège eh mince il va me gêner le piège de... hop normalement faudrait pas couper si ras parce que quand on va... Hop. là faut tout le temps euh, bien manipuler eh ben, ouais, c'est donc, cassé est, vous voyez la force c'est taillé en trait tout le temps en deux yeux et s'il fallait tailler euh, ah voilà ben je sais pas ce qui s'est passé mais bon, on va le laisser comme ça Hop. là c'est un contrat il faut le couper Tout le temps laisser deux yeux euh, là celui là je vais laisser juste un oeil pour faire un autre une autre pousse l'année d'après faut nettoyer les vieux les vieux anglais de dessèchement bon là je raccourcis un peu si là c'est plus dur Hop. vous voyez c'est pas compliqué il faut souvent on se prend la tête mais voyez à tailler Hop. surtout bien nettoyer Hop. bien nettoyer au tronc aussi des fois il faut pas surtout pas laisser de rejet et voyez le, le temps que j'ai mis pour tailler cette traille de de raisin blanc et je vais vous montrer ce que je vais faire euh, avec euh, avec ces bois là parce que ici là il y a il y a susceptibilité de faire euh, une bonne bouture et si vous voulez tailler euh, les vignes euh, avec des, des gales en guillot simple ou double euh, je pourrais vous montrer l'an prochain bon là cette année j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo dessus mais pour faire la vidéo de trail vous voyez comment ça marche c'est assez simple le conseil c'est de laisser deux ou trois yeux là il y a un œil dormant celui-là faut pas le compter vous toujours compter deux, deux yeux. Vous voyez, ils sont assez gros. Et là, ça va faire des bonnes grappes. Et ça, je vous rappelle, c'est la taille en trail. Ou en cordon, comme ils appellent ça dans le vignoble. Il faut surtout laisser un petit onglet de dessèchement. Parce que cet endroit-là va sécher. Si vous le laissez pas, ça séchera plus bas. Et il y aura pas de force dans, dans ces gales. Voilà un petit peu. On va aller faire les boutures maintenant dans la serre. On est parti faire des boutures, je vais essayer. C'est la première fois que j'en fais. J'ai taillé de plusieurs manières. Normalement, les racines elles vont être vers là que ça va pousser. Et on verra bien si, si ça fait des bons plans à force de voir euh, des vidéos euh, de philippe f1 R6 et il y a aussi sam qui ont fait des boutures alors je vais me tester on verra euh, ce que ça donne et pourquoi pas multiplier euh, nos petits pieds de vie alors j'ai oublie le terrain ce que j'ai fait aussi j'ai mis c'est un peu de l'engrais organique j'ai mélangé avec la terre là je vais essayer un truc j'ai rajouté du terreau dans la rage et là j'ai fait une petite mare pour faire un, un genre de pralin pour bien humecter la bouture encore quoique là il n'y a pas trop de pas trop d'argile dans cet endroit Il faut bien que la terre puisse se coller ça va favoriser l'enracinement voilà un bon pralin Il suffit de, de faire une mare d'eau avec la terre plutôt argileuse bon là elle est pas trop argileuse mais ça va le faire et après bah, on va on va planter ça comme ça Bien recouvrir euh, ce que j'ai fait en fait. Euh, Praliné bien jusqu'ici là. Si vous voyez il y a un petit œil là. Et là normalement les racines vont se former ici. Et laisser euh, deux yeux. Normalement faut laisser ouais deux yeux comme ça là, en surface. Et on verra ce que ça donne. Qu'il faut faire aussi, euh, faut bien tasser la, la terre autour pour que c'est comme si vous plantiez un arbre en fait pour que ça fasse contact terre. Euh, bon, là il n'y a pas de racine. mais ça a favorisé avec le pralin. Que je vous ai montré ça, ça, ça, ça, colle comme mes doigts dans le cou, le pralin et ça facilité euh, garder l'humidité, surtout bien arroser pour bien réussir euh, ces petites euh, boutures. Bon, on verra si ça fait du 100%. Sinon, bah, ça vaut le coup quand même, parce que c'est des, des déchets de taille en fait.